Nova Luna est un jeu abstrait de pose de tuiles pour 1 à 4 joueurs. Le but est de se débarrasser de tous ces jetons en validant des objectifs. A son tour, le joueur prend l'une des trois premières tuiles et la connecte à une tuile déjà en place. Chaque tuile possède 0 à 3 objectifs et coûte un certain temps. Le joueur actif est toujours le dernier sur la piste de temps. Les objectifs demandent de connecter des tuiles de certaines couleurs. Deux tuiles adjacentes de même couleur comptent double et ainsi de suite.